Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 4 janvier, la semaine du lundi 4 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour bien démarrer cette année 2021 Qu'est-ce qu'il y a Le soleil, principe... Je vais regarder comme d'habitude les conditions solaires, le, le, le, et puis les outils Mercure, Vénus et Mars, et puis je vous ferai un petit, un petit point après sur la façon dont je les utilise et pourquoi j'appuie sur ces points-là. Soleil, principe de vitalité, d'énergie, de force... de, de d'optimisme quelque part parce que c'est on fait puiser on fait émerger en nous toute cette toute cette dynamique toute cette volonté toute cette toute cette force de vie voilà tout simplement Soleil est actuellement démarre la semaine à 13 degrés du Capricorne donc il arrive en plein milieu du signe il apporte une énergie vitale à cinq d'entre nous bon anniversaire mes deuxième décan Capricorne il apporte cette énergie vitale à mes Capricorne, bien évidemment donc c'est la période d'anniversaire, mais également à mes Taureaux excellent, à mes vierges, très bon, également à mes deux signes qui sont en amont en aval à 60 degrés, qui est en amont et en aval de 60 degrés de mon capricorne, mon scorpion et mes poissons, voilà, vous cinq, une semaine où on redémarre sur des bonnes bases, bien positives, bien toniques, surtout qu'il y a un autre truc qui arrive en signe de terre dont je vous parlerai tout à l'heure, donc vous êtes les gâtés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel Mercure, outil de la communication, extrêmement précieux Mercure, parce que ça permet de faire du lien, et le lien c'est important, vous allez voir pourquoi. Mercure est actuellement en Capricorne, il, est, il démarre la semaine à 23 degrés, donc il est dans le troisième des décan, donc excellent pour les mêmes, ça touche tout le signe, hein, toujours la même histoire, excellente communication pour mes Capricornes, encore une fois, les mêmes, hein, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions, mes poissons. Petite subtilité, Mercure va passer à côté de Pluton, Pluton, c'est le truc, c'est la planète de l'anxiété. Et l'anxiété, c'est un truc pas terrible, quoi, parce que ça nous paralyse, ça nous plombe. Euh, donc Mercure qui passe conjoint à Pluton, euh, il est très rapide heureusement, il dure deux jours, deux, trois jours. Mais souvenons-nous l'année dernière, quand, Merc quand, quand euh, les planètes lourdes qui étaient collées à Pluton, qui étaient Jupiter et Saturne, on a eu une année assez anxiogène. Donc c'est le, le dernier petit passage, et ensuite, pouf ça va aller mieux, ça va aller mieux, c'est l'idée. Hein Bref, euh, ce Mercure-Pluton, attention à l'anxiété, attention aux prises d'anxiété, attention aux informations qui nous inquiètent, qui nous stressent, qui nous font peur, il faut tout de suite en avoir conscience de façon à ne pas se laisser attraper. C'est dit, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel Vénus, Vénus, l'affectif, l'amour, les émotions, les ressentis, Vénus dans le contexte en présence, en Sagittaire, dernier décan du Sagittaire, apporte des énergies émotionnelles, des énergies affectives, des énergies amoureuses. Pour qui Pour mes signes de feu en priorité, parce que c'est en Sagittaire. Donc les Sagittaires, encore une fois, c'est votre semaine au niveau affectif. Euh, voyons les choses du bon côté, exprimez votre chaleur, votre, votre optimisme naturel, ça marche toujours. Quand on a Vénus au-dessus de sa tête, c'est bon. Profitons pendant qu'il est là. Et puis par jeu d'extension, Vénus apporte de très belles énergies à qui S'il est en Sagittaire, un million à mes béliers, à mes verseaux et à mes balances. Vous cinq, côté cœur, côté charme, côté savoir-faire relationnel, côté douceur, euh, gentillesse, petite attention à l'autre, en ce moment, le climat est particulièrement sympa. Voilà, c'est dit, Sarima. <rire> bon, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mars Mars, ça fait six mois que Mars était dans le signe du Bélier. Mars s'en va, il s'en va jeudi 7 à 0h20 ici en France. Hein, il y a, parfois, il peut, euh, si on n'est pas en France, il peut passer euh, mercredi à 23h et quelques, etc. Mais bref, dans la nuit de mercredi à jeudi, Mars quitte le Bélier, enfin, où il était, puis on l'a vu six mois, pour rentrer dans le signe du Taureau. Alors c'est un, un nouveau signe quand il va rentrer en Taureau, euh, il va faire émerger une énergie plus, plus concrète, plus pratique, mais en même temps plus fixe. Donc tout ce qu'on démarre en ce moment en, en objectif concret, où on retrousse les manches, où on se cale, où c'est lent à démarrer en taureau, mais une fois qu'on est parti sur sa lancée, on peut déployer une énergie d'une ténacité, d'une linéarité, d'une régularité, quelque chose d'extrêmement puissant, en, en, en profondeur en fait. Les projets qui vont démarrer là à partir de jeudi, pour mes signes de terre encore une fois, mais pas que. Qui va être gâté par cette arrivée de Mars dans le signe du taureau Mes taureaux pour commencer, vous, ça va être la pêche, hein, une volonté de réformer, de changer beaucoup de choses, surtout qu'il va passer en conjonction du radius dans quelques temps, ça va lui donner un petit coup de boost en plus, on en reparle dans quelques jours. Et puis, dans un même temps, excellent pour mes vierges, excellent pour mes capricornes, Excellent pour qui Pour mes poissons et enfin, enfin, <rire> j'en rigole parce que enfin pour mes cancers. Mes cancers, je vous, je vous avais pas oublié, mais c'est vrai que quand il y a plein de trucs en face en qui est c'est pas terrible pour vous. Quand il y a Mars en bélier, ce pas terrible pour vous. Donc je vous ai un peu zappé, lui, là depuis 15 jours, 3 semaines. Je parlais pas beaucoup de vous, j'ai eu plein de petits commentaires. Ça commence à s'arranger, ça s'améliore de jour en jour. Mes cancers, ça va aller mieux. Mars, déjà, vous veut du bien à partir de jeudi. Et puis, pas fini quoi. Bon, on, on amorce les nouvelles spirales où vous allez vous sentir de mieux en mieux, mais, mais, mais doucement quoi. Nous, un petit pas à pas, il faut être patient. Je sais que c'est pas facile quand les planètes sont lourdes, mais ça démarre. Mais Cancer, ça va aller mieux, c'est dit, waouh, quelle bonne nouvelle. Bon, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre euh, Toujours Uranus Antaurus, en taureau, ça on à 7 degrés, on n'y est pas encore. Euh, Jupiter et Saturne, mes gros morceaux, ils sont toujours en début verso. Jupiter, la chance, Saturne, la rigueur. Attention mes versos, le courant qui passe au-dessus de votre tête en ce moment, il est assez contradictoire. Vous avez à la fois Jupiter, qui est ce qu'on appelle les configurations solides je viens les plus beaux aspects qui existent quand Jupiter passe quelque part. Il me donne, c'est la planète de la chance, Jupiter, c'est la bonne étoile dans un thème. Donc ça, ça démarre fort pour vous, mes versos. Et puis donc, pour qui pour Également pour tous mes signes d'air. S'il est en verso, il forme des très beaux angles avec mes signes qui être les gâtés, là, en, globalement hein. euh, Mes versos, mes gémeaux, mes balances, la bonne spirale. Mes j'ai mes balances, vous bénéficiez de Saturne en plus, c'est-à-dire que non seulement on a du bol, non seulement on voit la vie du bon côté, mais en plus il y a Saturne derrière qui vous structure en formant des beaux aspects. L'année, je vais pas en refaire un roman parce que je vais en reparler tout au long de l'année, mais Messingdère, vous êtes gâtés et on va avoir grand besoin de vous, Dair. Pourquoi Parce qu'on compte bien sur vous pour recréer du lien, du contact, de l'humain, ce qui, ce qui nous nourrit euh, en priorité. Tout simplement. Donc c'est vraiment l'axe majeur sur lequel il va falloir travailler cette année. Et puis, euh, bien évidemment, euh, s'il est dans cette position-là, attention mes versos, parce qu'il y a Saturne qui rapplique derrière, et si on ne verrouille pas tous les trucs sur lesquels on est tra en train de partir sur des chapeaux de roue, si on ne les verrouille pas, on, je ne voudrais pas que ça joue les feu de paille. Donc il va falloir bien m'analyser. Je repars sur mes versos, cette coup de bol de Jupiter qui arrive, et Saturne qui est derrière, qui si on fait un pas de travers, ou si on verrouille pas bien, ça risque de coincer un peu. Voilà, c'est pas bien grave, mais il faut le savoir. Bon, ben voilà, c'était l'idée. Je pense que cette fois-ci, je n'ai oublié personne. Euh, c'est dit, voilà. Alors, pourquoi j'appuyais sur mes outils tout à l'heure Vous avez vu le késaroscope je, je parle du, de la position du Soleil, mais la position du Soleil en soi, c'est une information global sur l'énergie. Là-dessus, il n'y a pas à dire. En revanche, le point le plus important sur lequel il va falloir qu'on travaille cette année, je vais essayer de vous faire une vidéo dédiée, c'est les outils sur lesquels on se repose. Parce qu'un thème astrologique individuel, ça repose sur un certain nombre d'éléments. Il y a l'ascendant qui est l'image que l'on projette de soi. Donc, quand je vous fais un horoscope, quand je parle bélier, taureau, gémeaux, si on a le soleil, l'ascendant ou la lune, ça concerne un domaine particulier à chaque fois. Un domaine. L'ascendant, c'est l'image qu'on projette, les liens aux autres. Le soleil, c'est l'objectif conscient vers lequel on tend. Et la lune, c'est tout notre unité l'univers intime, la maison, le foyer, le home, les proches, donc à chaque fois ça se segmente, c'est très fin en fait quand on regarde. Donc on peut avoir l'un qui est bien respecté, l'autre qui l'est moins, donc on compense, on cherche à trouver un équilibre entre les trois notions, qui sont les trois notions clés, les trois éléments fondamentaux. Et puis les outils, quand je vous parle de Mercure, c'est notre disposition à communiquer. Vénus, notre disposition à aimer. Mars, notre disposition à agir. Et on a tous chez nous, en nous, dans nos profils individuels, ces positions-là qui sont dans des signes. Généralement, c'est une statistique très différente de la condition solaire du Soleil de l'horoscope. Donc à chaque fois, c'est du sur-mesure. Je vais terminer par ça, ce dont je vais avoir besoin là cette année pour nous tous, hein, c'est de recréer, recréer grâce à Mercure, quand il y a des beaux aspects de Mercure, recréer du lien, du lien, du lien social, parce que on est construit comme ça et le Pire étant, c'est qu'on se replie sur nous-mêmes. Euh, ces dynamiques-là, elles sont pas productives, elles nous font pas du bien psychiquement, puis même euh, physiquement. Quoi. Donc Mercure, c'est l'outil communication, lien aux autres, on passe des coups de fil, on va voir, on dit bonjour, de l'échange, de l'échange, de la matière, on en a un énorme besoin. Et je compte beaucoup sur vous, Messinger, cette année, parce que ça va être notre mission. Et puis pareil pour Vénus. Vénus, c'est le tactile. On, a, on connaît, on sait, il faut faire très attention, faire très gaffe. Mais n'empêche que ce, ce lien émotionnel-là, incarné par Vénus, il est d'une richesse infinie parce que c'est des outils. Qui nous, qui nous stabilise émotionnellement et puis c'est fait partie des composantes les plus fondamentales sur lesquelles on, on, on se construit pour être bien psychiquement, c'est tout bête. Et enfin mars, on retrousse les manches et on y va, on fait des efforts. Voilà, globalement sur quoi je m'appuie, quand on fait ces horoscopes, je voulais juste vous faire un petit clin d'œil là-dessus et puis c'est pour bien démarrer l'année et puis dans tous les cas, bonne année. Allez, on se dit à très vite. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies et pour vos gentils commentaires. A bientôt.